Voici une petite histoire d'un frère Qui s'est réveillé au paradis Autour de lui, rien n'est familier S'est dit comment je suis arrivé ici Regarda autour de lui en se promenant Et vit au loin une petite maison. Il y entra et vit un homme veux-tu en blanc. Peut-être un ange, s'est-il dit. Monsieur l'ange, je suis un étranger. Qu'est-ce que je fais ici? La dernière chose dont je me rappelle, c'est de m'être endormi. Voici la frontière où tu recevras la couronne. Tu as sûrement entendu parler du paradis. Seuls les noms de ce qui sont écrits dans ce livre de la vie vivront éternellement au paradis. Ton nom est-il dans ce livre de la vie? Ton nom est-il dans ce livre de la vie? Yeah. Ton nom est-il dans ce livre de la vie? Ton nom Tant est-il dans ce livre de la vie yeah. Tournons les pages de cet immense livre. Le frère jeta un regard curieux. Э. Vit les noms des prophètes. Saints et martyrs Qui ont gardé la foi Et ont remporté la course Mais Monsieur Lange, Monsieur Lange Où est mon nom Peux-tu me dire ce qui se passe Je suis un pilier dans mon église Je donne les dîmes et les offrandes Je nourris les pauvres et ai une bonne réputation mon en est-il dans ce livre de la vie On en est-il dans ce livre de la vie yeah. Mon nom est-il dans ce livre de la vie en est-il dans ce livre de la vie, de la vie yeah. Un manque de pardon se cache dans votre cœur. Des gens que vous ne laissez pas partir. Des péchés et des fautes cachées t'apporteront des surprises en ce dernier jour. Oh. Et voilà pour ce frère prodige Mais qu'en est-il de toi Qu'en est-il de moi Seul qui pense être debout prennent garde de ne pas tomber Ceux qui ont le cœur pur feront. Dans le vêtement rayon de pureté, T'en en est-il dans ce livre de la vie? T'en en est-il dans ce livre de la vie? Yeah. T'en en est-il dans ce livre de la vie? T'en en est-il dans ce livre de la vie? Yeah. Réfléchis-y.